Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Brigitte pour un effet qui est le plus grand classique de la magie à l'aide d'un jeu de cartes. Dans un instant, ce que vous allez voir n'est pas truqué, aucun trucage, juste du rêve. Laissez-vous plonger dans vos rêves, dans vos sens, restez devant votre écran, ne clignez pas des yeux, ce que vous allez voir est exceptionnel. Mais pour le moment, publicité Bonjour à tous. Bonjour à vous. Alors Brigitte, comme oui. je l'ai dit à nos amis tout à l'heure, oui. je vais réaliser avec toi le plus grand classique de la magie. Je vais te demander de mélanger les cartes. Bien sûr. Pour information, le jeu de cartes que Brigitte a entre les mains, c'est le jeu licorne. Ce jeu m'a été offert par la petite Mia, ma petite oui. fille. Je suis très content qu'elle me l'ait offert parce qu'il est magnifique. Voilà. Donc, merci Brigitte. Je vais te demander de Prendre une carte, de la montrer à tout le monde. Voilà. Tu peux la retourner, tu la montres. Le roi de cœur. Le roi de cœur, parfait. Regarde, ce que je vais te demander, c'est de. Je vais prendre une gommette. Tu vas mettre ton autographe sur la gommette. Parfait. Très bien. Alors regardez bien, c'est très simple. La gommette, je la prends. Ta carte maintenant est authentifiée. Oui, en effet. Avec ma signature. Parfait. Ouais. Très bien. D'ailleurs, on va la montrer. Comme ça, tout est clair. Parfait. Euh, donc, la carte, je la remets dans le jeu. Je la perds. Et pour que tout soit clair entre vous et moi, je remélange un tout petit peu. Voilà, c'est fait. C'est pas ta carte, non Non. D'accord, parfait. Non. Parfait. Tu me laisses combien de temps pour retrouver ta carte hum, allez, On va dire trois minutes. Trois minutes, c'est le temps nécessaire, effectivement. Euh, moi, j'ai déjà... Euh, bon, je connais la couleur, je connais le, le nom de la carte, oui. mais la position de la carte, personne ne la connaît. Ben non. Vous, vous peut-être non Non. Oui, je pense pas qu'ils la connaissent. Par contre, moi, j'ai ramené... Alors, j'ai ramené dans mon portefeuille, si je le retrouve... Ah, il est là. Voilà, parfait. Il est là, je le ressors. Alors, j'ai une baisse un peu petite, excusez-moi. Ouais, oh, il Tomber, quoi j'ai une veste un petit hein. j'ai une veste un peu petite je ça. Ah, oui, oui. et là j'ai un petit billet ah ouais Tchouk. de 1 dollar c'est mon fétiche là c'est ah toujours ouais. avec moi oui il me porte chance je vais essayer dans un instant de, de retrouver ta carte d'une manière très magique Bah je demande à avoir que ça vrai, tu demandes à voir que ça ouais franchement okay. D'ailleurs, j'ai ramis un petit cadeau au cas où je vais la sortir. J'espère que ça va être bon. Voilà. Une enveloppe avec marqué dessus Prédiction. En effet, c'est marqué Prédiction. L'enveloppe est scellée, tu peux, tu peux vérifier ouais, Elle est collée, il hein. n'y euh, a pas… Ok, que... tu la laisses là, c'est pour tout à l'heure. D'accord. Alors, euh, on se débarrasse du portefeuille, le jeu de cartes. Je vais essayer de retrouver la position de ta carte oui. très rapidement. C'est parti. Je sens qu'elle est plus vers le milieu ta carte. Je sens qu'elle est plus par là. Ouais, je pense, je pense. Je pense. Non, c'est pas là. Je le sens pas. Non, je le sens pas. Ah, parmi ces trois là, j'en suis sûr que c'est une de ces cartes. Non, c'est pas celle-là. Non, non, pas, euh, non. Le carreau, d'accord. C'est difficile quand même. Hein. C'est une chance sur deux. Ou une chose, sur rien du tout. Ouais. Euh, 5 de carreau. Non, c'est pas, pas ça. Pas Alors, soit elle est là, soit j'ai perdu mes 1 dollar. Ouais. <rire> j'ai pas envie de les perdre. Euh... Bon, c'est pas ta carte. Ah non, non. C'est pas sa carte. D'accord, d'accord, d'accord. Ok, pour le moment, tu as gagné mes 1 dollar. Mais j'ai fait, okay. uh -huh. fait une prédiction. J'ai ah fait une prédiction qui ouais. est scellée, qui est fermée. Oui, ben bah, je sais, j'ai vu. Je vais te demander d'ouvrir devant la caméra ma prédiction. Parce que j'avais prédit quelque chose dès le début. Non. Tu prends l'enveloppe, tu l'ouvres. Et tu la montres bien. Il faut que les gens voient bien. Ah, attendez, hein, parce que le temps. Ah, ça tient. Hein. Je pense que je vais commencer à reprendre mon billet de 1$. On je ne sais temps pas temps. pourquoi. Attends, attends, attends. Bah, tout était écrit depuis ouais, le début. Ouais, bah, hein. Moi, je vérifie. Hein. Vas-y. Ah, ah c'est scellé, hein. Il bah, y a de la colle, hein, je ne vous dis pas. L'enveloppe, c'est hein. Ah, une carte. Ah, attends, attends. Une carte à l'intérieur de l'enveloppe. Est-ce que tu peux montrer l'intérieur de l'enveloppe, la déchirer, montrer qu'il n'y a pas d'autre carte Non, il n'y a rien. Je vous assure, je la déchire. Hein. Voilà, voilà, voilà. Comme vous voyez, il n'y a rien. La seule carte qu'il y avait dans l'enveloppe, c'est celle-ci. Oui, j'ai -ce hâte de voir. Est-ce qu'il serait formidable Que ça soit ma carte signée. Ou pas Ou pas Eh ben, si. Ah mon dieu, c'est génial ah, je La carte de Brigitte, finit en plus, le plus grand classique de la magie. génial Eh bien, je te remercie Brigitte, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je suis très content de, de reprendre un peu les tournages. On avait fait une pause pendant deux mois pour retravailler un peu... La, la, la, la... Pas mal de choses en fait. Hein. Oui, L'éclairage, oui. la prise de son et les tours bien évidemment. Eh bien, on se donne rendez-vous pour le prochain numéro car je suis en train de le tourner en ce moment. J'espère qu'il vous plaira celui-là, mais on, on dit rien. Non, on dit rien. Non, on laisse le surprise. suspense. Voilà. Écoutez, likez, commentez, c'est très important quand même. Hein. Et puis on se donne rendez-vous et eh bien à très bientôt. Allez, ciao les amis. Ciao. Bye bye.